Oui. Je ne veux pas, moi, faire d'économie sur le dos, ni des retraités, ni de celles et ceux qui sont à quelques années d'aller à la retraite. Donc je ne bougerai pas, si vous voulez ces paramètres, qui est le niveau de la retraite actuelle ou l'âge. À quel âge pourra-t-on partir à la retraite C'est la question qui fâche. C'était une promesse de campagne d'Emmanuel Macron. Je ne proposerai pas de modifier, durant le quinquennat à venir, l'âge de départ à la retraite. Dans les cinq ans à venir, moi, je ne propose pas de décaler l'âge de départ à la retraite. Ça n'est pas juste et les sacrifiés, ce sont ceux qui ont aujourd'hui autour de 60 ans. L'âge légal de départ à la retraite reste fixé à 62 ans. En revanche, pour toucher sa retraite à taux plein, l'âge d'équilibre est fixé, lui, à 64 ans. Après cet âge, les points accumulés seront bonifiés de 5%, 10% et même 55% à 75 ans. Autrement dit, si on travaille très âgé, eh bien on gagne plus de points. L'âge pivot est à 64 ans aujourd'hui. Euh, dans dans Il de... sera à 65 ans demain, non, de... 66 après-demain mais... et 70... Mais... Aujourd'hui, regardez en Allemagne. De... En Allemagne, l'âge... En Allemagne, ils partent à leur retraite, c'est passé de 65 à 67 et le débat en Allemagne, c'est de partir à 69. Je ne modifie pas durant le quinquennat l'âge de départ et les modalités des pensions. Un point précis, un oui. point précis. il n'y aura pas de retraite inférieure à 1 000 euros dans le nouveau régime. Nous sommes en train de construire un système où il y aura des garanties qui feront qu'il n'y aura pas de pension inférieure à 1 000 euros, ce mmh. qui n'est pas le cas aujourd'hui. Nous, nous voulons, au contraire, garantir un système juste avec une pension minimale de 1 000 euros par mois. Pas de retraite mmh. inférieure à 1 000 euros. Claire et précis, qui que vous soyez, 1 000 euros par mois. L'astérisque est pourtant simple, mettez vos lunettes et lisez. L'objectif de ce régime de retraite, c'est de ne pas avoir de retraite inférieure à 1 000 euros lorsqu'on a une carrière complète. Ce qu'on reproche à Bertion, toucher une retraite à taux plein. Ici, ça ne pardonne pas. Taux plein, va. Depuis la nouvelle loi Micron sur les retraites, plein, toucher taux une taux retraite taux à taux plein devient compliqué, taux voire taux suspect. Taux 1000 euros de retraite minimum. Pour les personnes qui auront une carrière complète et euh, qui arriveront à la retraite. J'y suis pour rien si j'ai travaillé depuis l'âge de 12 ans et si j'ai cotisé à une mutuelle qui m'a coûté la peau du cul. Mais ça, ils ne veulent pas comprendre. le taux plein, va. Il y a des principes. Des principes que je viens de vous énoncer qui sont très clairs. Le fait aussi qu'il y aura un minimum garanti de 1000 euros par mois pour tous les Français. 1000 euros par mois pour tous les Français. Pour tous les Français. La solution serait peut-être d'imaginer une retraite merdique pour tous. Un amendement à la loi Micron serait sur le point de remédier à cette injustice. Concrètement, il ne s'agira pas simplement, comme l'ont fait les gouvernements précédents, d'augmenter le nombre d'années de travail pour une retraite à taux plein. Nous passerons à un système de retraite dit à points. Chaque temps travaillé donnera un certain nombre de points correspondant à une certaine somme d'argent. Et en cas de départ avant un âge pivot fixé à 64 ans pour l'instant, l'individu sera amputé d'une partie de sa retraite. L'objectif est de passer un système par points, un système adopté par la Suède il y a plus de 20 ans, une des conséquences principales en Suède, les seniors sont beaucoup plus nombreux à travailler qu'en France. La retraite n'est pas faite pour payer des loisirs à partir d'un certain âge. Banlieue de Stockholm, débarrasser la terrasse des mauvaises herbes, voilà la mission du jour de Stéphane Furst, 76 ans. C'est assez dur et pas très marrant. Vous avez par exemple en Suède, grâce à ce merveilleux système à points, beaucoup plus de retraités. Pauvres, en dessous du seuil de pauvreté que nous en France actuellement. Comme plus d'un tiers des retraités suédois, Stéphane Furst a conservé une activité intérimaire. Il travaille environ 20 heures par semaine, de quoi compléter sa retraite de 1300 euros. Je trouve que dans la fonction publique et les enseignants, on sait très bien ce que c'est qu'un calcul par point, puisque euh, l'essentiel de notre rémunération est déterminé par ce qu'on appelle le point d'indice. Or, ce point d'indice a été gelé depuis plusieurs années. C'est une, euh, une machine à ratiboiser les, les, les pensionnés tout bonnement. Alors à cet égard, il y en a un qui avait <rire> qui avait pas caché euh, qui avait affiché la couleur. C'était François Fillon pendant la campagne de, de 2017. Euh, le, le système de retraite par points, j'y suis favorable, mais il ne faut pas faire croire aux Français que ça...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 comme le système actuel, d'ailleurs, être un système euh, qui, qui permet une euh, transition complète. Euh, et... Concentre-toi Le point sera fixé à 10 euros. Il aura, une euh, dans, dans toute sa fonction, euh, tout au long de la carrière, ce point sera revalorisé en fonction de l'inflation lorsque la pension sera liquidée et elle sera revalu, il sera revalorisé en fonction des salaires tout au long de la période de votre carrière. Et puis il y a aussi la pédagogie qui se poursuit. Cette réforme des retraites est une bonne réforme. Les Français n'ont pas suffisamment conscience d'un certain nombre bah, de, bons, de bonnes nouvelles qu'ils n'intègrent pas. Qu le... Parce qu'ils ne se sentent pas, pas concernés. Norme, mais... 7 actifs sur 10 estiment qu'ils ne disposeront pas de ressources, de ressources suffisantes une fois retraités. Alors quelles sont les options Nous on est persuadés de façon que d'ici 5 ans ça va être à peu près borderland ici. Donc euh, on, va, on, va, on va devoir tuer des cafards géants pour manger. On va siphonner l'essence des, des gilets jaunes zombies pour euh, survivre. Euh, donc bon la retraite. Euh. Ce sont les mesures politiques prises en 1945 qui aboutissent dans les années 70 à rompre une malédiction millénaire. Parce qu'avant, quand on était vieux, soit on avait du patrimoine, soit on était pauvre, et la grande majorité des gens étaient pauvres. La, pro la première réussite de notre système social, c'est qu'on a un taux de pauvreté parmi les vieux, qui est effectivement un des plus bas du monde et un des plus bas de l'histoire, évidemment. C'est-à-dire que pendant des millénaires, la vieillesse dans les milieux populaires a été synonyme de pauvreté. Et ça, c'est brisé. Dans les années 70, on a une diminution par 4. Ça passe de 30% à 7%, grosso modo du taux de pauvreté des personnes âgées, qui aujourd'hui toujours, malgré l'effort réformes Balladur, Fillon, Raffarin, Fillon 2, et ainsi de suite, et là Macron, qui est toujours pour l'instant inférieur au taux de pauvreté euh, général. – Vous savez, moi j'ai accepté la mission que m'a confiée le président de la République, parce oui. qu'il ne s'agit pas d'une réforme, il s'agit d'un projet de société, et qui reprend le souffle euh, du Conseil national de la résistance de 1945. – Kevin, tu me dégoûtes. – Vous savez qu'en 1945, l'ordonnance de 1945 disait la protection sociale doit être mise en place pour permettre aux travailleurs de lutter contre l'incertitude du lendemain. On a exactement aujourd'hui l'incertitude du lendemain au cœur d'un certain nombre de nos concitoyens. C'est juste parce que cette réforme, elle prend en compte ceux qui sont les plus fragiles. Elle prend en compte ceux qui perdent le plus aujourd'hui dans le système. Les agriculteurs, les femmes, les indépendants, les plus précaires. C'est eux qui vont le plus gagner. Donc là, moi, je veux, je veux rappeler quand même, donc, le pilier du système, c'est un financement euh, qui est proposé dans le rapport de Levoix d'être de 28% de cotisation sur tous les salaires jusqu'à 10 000 euros par mois. 120 000 euros par an, environ 7 SMIC, et ça tombe ensuite à 2,8 au-delà de 120 000 euros, donc 10 fois moins. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces 2,8 prélevés n'ouvrent aucun droit à la retraite. Et le gouvernement justifie ça en disant Ah oui, mais regardez, les, les retraites, on va aussi les plafonner à 120 000 euros, sauf que les personnes à 120 000 euros ont des espérances de vie beaucoup plus importantes que ceux qui sont au niveau du SMIC, et donc vont bénéficier beaucoup plus longtemps donc de leur vous retraite. Dites quoi donc vous là, il y a une arnaque ça... énorme. Les calculs ne sont pas bons, Kevin moi, je pense qu'un système de retraite doit être financé sur l'ensemble des salaires, y compris les plus élevés. Et éventuellement un taux plus élevé sur les salaires les plus importants, mais certainement pas un taux 10 fois plus faible, 2,8%. Vous voyez quand même que la demande de solidarité vis-à-vis -vis des, des hauts salaires est quand même très faible par rapport à 28% sur les... Donc là, on a un système, c'est l'impôt régressif qu'on invente là, et, et c'est quelque chose qui montre que le gouvernement n'a toujours pas compris. Et c'est normal quand on fait une réforme de penser d'abord à ceux qui sont les plus fragiles dans le système actuel quand on veut le transformer. Regardez la réforme qu'on lance sur les retraites. Oui, ben eh bien, elle est... Elle est... Regardez-la dans le détail. Taille, telle qu'elle est portée, telle qu'elle est expliquée, elle est beaucoup plus juste. Cette réforme, c'est une réforme pour plus de justice sociale. Où est la justice Je passe sur l'âge pivot à 64 ans. Je passe sur le SMICAR qui perdra 20% de sa pension. La fonctionnaire, moins 15%. Le salarié du privé, moins 23%. Vous plaît. Je passe, je passe, je passe. Le financement précisément, il a été pensé à l'après-guerre, au moment des baby-boomers, dans une démographie justement en exact. expansion sur les naissances. Oui. Et on a dit, c'est les actifs qui vont financer euh, bah oui. les, les non-actifs. C'est le modèle qu'on a fait bah parce qu'on avait une donnée démographique. On a changé de dé données démographiques, hum. on peut changer l'assiette, on peut changer le, peut changer le, le, le, le, le, le financement. Aujourd'hui, qu'est-ce qui rapporte le on plus C'est ce la transaction des... financière. Donc, oui. les transactions financières, aujourd'hui, elles, elles, elles cotisent à rien, elles ne sont pas taxées. Donc, euh, on peut penser d'autres formes de financement. Que, que je... Ne créez pas une guerre dans dans les plus plus pauvres plus. contre les riches. Arrêtez, oui. s'il vous plaît. Quant à une hausse des dividendes, comme tu l'as, de 13% cette année, pour atteindre 57 milliards, où est-ce que ces dividendes, ils sont placés dans le calcul pour les retraites c'est une question clé, le rapport capital-travail. Nous sommes par exemple un pays qui est recordman de millionnaires. Nous sommes un pays qui est recordman en dividendes versés aux actionnaires. De l'oseille, il y en a ici, d'accord Et euh, simplement, on a un président qui est le président des ultra-riches. Donc pour l'instant ce qu'il a fait, c'est prendre de l'argent au poids pour le donner aux raquel, raquel Garrido, s'il vous plaît. Bernard, Bernard, Raquel Garrido, si c'est pour nous servir, oui. toujours le même discours, franchement, oui. on n'en peut plus. Je suis pas la mais... mais... Et en face aussi, ils disent toujours la même chose. Hein. Ça fait 25 ans qu'ils sont en boucle sur les régimes spéciaux. Hein. Tenez, on va écouter Juppé en 95 et osez me dire que ce Premier ministre chauve ne vous rappelle pas un autre Premier ministre chauve. Il y a les régimes spéciaux de retraite, et là je veux être aussi très clair. La très grande diversité des régimes actuels, des 42 régimes de retraite actuels, ne peut pas perdurer. Je vous ai dit pourquoi ces régimes connaissaient des difficultés. Eh bien, il faut remettre tout ça à plat. Où tous les Français sont solidaires de tous les Français. Et j'ai chargé une commission composée de personnalités respectées, de toute sensibilité, de faire un livre blanc, un peu comme M. Rocard l'a fait pour les régimes. Les revenus financiers battent des records, près de 300 milliards d'euros cette année! Plus, toujours plus, toujours plus de richesses captées, et vous n'y touchez pas. La retraite du SMICAR, oui, vous allez gratter 20% dessus, mais ces 300 milliards pour les financiers, vous n'y touchez pas, pas touche au Grisby. La voilà l'injustice majeure, l'injustice flagrante, non pas entre les cheminots et les métallos, non pas entre les jeunes et les vieux, mais entre l'argent et les gens, entre les firmes et les hommes. Et oui, je, je nourris ce vœu, ce vœu, cette espérance que cet hiver soit notre nouveau printemps, un printemps de justice, et qu'on touche au revenu dont vous voulez pas parler, au revenu du capital Merci. <tousse> Et là là là, les copains, qui c'est qui touchera rien pour sa retraite, qui a soixante-deux ans, se lèvera en se disant, vivement la retraite.